Assez Nous pouvons éviter une autre guerre. Il est encore temps d'entendre raison. Le temps C'est justement toi qui me l'as volé Il s'est passé des millénaires à courir dans cette prison J'ai donc échoué à rétablir la paix entre nous. Tant de vies ont pourtant été sacrifiées. Épargne-moi tes sermons c'est toi qui nous a imposé l'édit des titans Toi qui as trahi le monde qui nous a donné vie Et quand nous avons osé résister, tu nous as... Et qui cite ton règne perfide, ça Le mauvais corps! Elle ne t'a jamais dévoilé la souffrance qui nous a été infligée! L'insulte d'être oubliée! Je veux qu'elle assiste, impuissante, à la destruction de tout ce qu'elle a bâti! Alors seulement. connaîtra-t-elle le sort qu'elle mérite! Et bonjour à toutes ah <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, euh, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse de cette cinématique. On va attendre que la pub se termine, c'est pas un souci, ça me permet aussi de faire la pub justement encore une fois euh, d'Arimatras qui a euh, sorti euh, du coup l'enregistrement de la vidéo. Cette fois je vais pas attendre, je vais pas attendre tout simplement euh, 17 semaines puisqu'il euh, y a des chances que World of Warcraft FR mette beaucoup de temps, voire World of Warcraft tout court mette beaucoup de temps à la sortir, mais euh, du coup... Nous avons tout simplement euh, cette cinématique qui est plutôt intéressante, donc merci encore à Arimatras pour le, pour euh, l'enregistrement. Et donc, le contexte. Le contexte, où est-ce qu'on est, qu on, est on est tout simplement sur les rivages de l'éveil, donc la première zone de Dragonflight, avec l'arrivée euh, où on côtoie un petit peu le vol rouge qui est un petit peu, euh, je dirais une boucle, un retour au début de la licence puisque les premiers dragons avec lesquels on a été confrontés c'était les dragons rouges donc euh, faire en sorte que ce soit les dragons rouges qui nous accueillent sachant qu'on a souvent été euh, on a souvent collaboré avec le vol rouge Crassus euh, Corielstras euh, Alexstrasza tout ça tout ça donc c'est pas spécialement déconnant que ce soit le vol rouge qui nous accueille. Ainsi que du coup le vol noir. Les deux, c'est vrai, les deux vols euh, qui nous, euh, avec lesquels on a été confrontés. Je parlais des dragons rouges. L'autre dragon, c'était un dragon noir, c'était Deathwing à Warcraft 2 également. Donc au final, c'est les deux euh, dragons. Enfin, euh, c'est les deux vols historiques de, de World of Warcraft. de Warcraft, du monde de Warcraft, qui, est, que euh, qui nous accueillent sur le rivage de l'éveil. Même si. Le vol noir, il n'y a plus grand monde, on le rappelle, donc forcément il bah, n'y a que Irion pour le moment. J'ai pas, pas fini la zone. J'ai pas fini la zone qu'on soit clair. Donc j'ai pas encore toutes les, tous les tenants et les aboutissants. Mais. Déjà, le contexte est assez intéressant puisque nous avons donc euh, le départ avec en gros les œufs de dragonnet donc le Vol Rouge qui se réimplante. Euh, on a tout simplement aussi euh, cette volonté de défendre une zone puisque cette cinématique prépare en fait le premier euh, donjon, euh, le premier donjon on va dire de la zone qui sont euh, tout simplement sont tout simplement les bassins de l'essence, les, de, de les bassins de l'essence, quelque chose d'assez important pour le Vol Rouge et euh, c'est en gros le gros QG, le Quartier Général un petit peu du Vol Rouge, sachant que c'est euh, eux qui essayent par le biais d'Alexstrasza notamment, ils essayent et eh bien de s'occuper bien sûr des œufs du, des, du vol rouge, donc l'avenir des dragons, mais également et eh bien l'avenir des dragons rouges, mais aussi l'avenir des dragons bleus et bleu noir qui n'ont quasiment plus de plus deux, et même comme ça et eh bien ils aident un petit peu aussi le vol bronze et le vol euh, et le vol vert à s'occuper un petit peu des oeufs, ça ne, ne revient pas en arrière par rapport à ce qu'on sait de l'univers de Warcraft, euh, puisque ce sont quand même des draconides verts et bronzes qui sont sur place, mais il y a les rouges qui les aident un petit peu, donc il y a une espèce de collaboration entre les vols qui est assez intéressante, sans détruire tout ce qu'on fait, genre les, vraiment que le vol rouge qui s'occupe des œufs verts, etc. Ça, ça n'aurait pas fonctionné avec le passé, donc ils ont bien marché là-dessus. Le truc, parce que c'est encore une fois une, du contexte, les euh, draconides rouges sont attaqués. Donc, les draconides, je rappelle, c'est les parce qu'il les draconiens, enfin le peuple draconien qui regroupe tous les dragons, les drakes, les dragonnés, les draconides avec un K, draconides avec un C, les dractires du coup aussi. Euh, mais les draconides avec un C, oui, avec un C. Ceux à quatre pattes qui vont tout simplement eh bien, euh, défendre, défendre les œufs. Mais le problème c'est que les draconides à un C et avec un cas donc ceux à deux pattes, les bipèdes et les Quadripèdes, euh, les Quadrupèdes sont attaqués par une race locale des autochtones, que sont les euh, Jaradines. Les Jaradines, alors. Euh, pff, honnêtement, les Jaradines, je suis. <rire> pour le moment, c'est une race inintéressante, je trouve. Mais en gros, les Jaradines, on ne connaît pas vraiment. Pour le moment, je, je ne connais pas tous les éléments sur cette race. Mais globalement, c'est pour faire écho au vricule de de Russia's Age King, sauf qu'en fait c'est pas vraiment c'est pas des véhicules puisque bon bah c'est pas des c'est pas c'est pas des humains donc euh, on, je sais pas à l'heure actuelle si ce sont des forgés par les titans il y a un délire comme quoi c'est beaucoup plus ce serait plus élémentaire vu que ce sont des enfin de, ce sont des humanoïdes qui euh, se vivent au cœur de, de de de la terre donc j'ai pas encore tous les détails sur cette race, mais bon, clairement, c'est là c'est un placeholder. Et d'ailleurs, dans la bêta, c'était des, des véhicules de ce que me disait Eva, donc euh, enfin c'était des espèces de véhicules vraiment, et dans le rôle, c'est des véhicules qui chassent des protodrakes, etc. Vous êtes vraiment là dans la nostalgie ou au tel cas. Mais du coup, ce peuple-là, on ne sait pas encore s'il collabore euh, de ce que j'ai vu, on ne sait pas s'il collabore... Véritablement, on sait pas quelles sont leurs motivations, on sait qu'ils sont là pour flinguer, enfin ils aiment se battre, quoi, ils aiment la bagarre, et du coup ils aient, bah, les dragons ça leur fait des supers adversaires, donc ils adorent ça, et c'est une espèce de, de peuple de semi-géants là, et au final ces, ces mecs là, on, on sait juste qu'ils adorent la bagarre, donc c'est un peu les orques de Warhammer locaux, euh, sauf qu'on sait pas si vraiment il y a une alliance avec. Euh, Razaguet et les Primalistes, mais dans tous les cas, ça donne un avantage aux Primalistes puisque les assauts des Jaradines qui euh, eux aussi se réveillent avec l'éveil des îlots-dragons, et bien le réveil des îlots-dragons, et bien euh, ils en profitent pour lancer leurs assauts euh, et attaquer les, les, les dragons. Ce qui, là, est ce qui offre en fait un, un double front en fait à, aux Primalistes et à Razaget, puisque pendant que les Draconides, l'armée euh, du vol rouge en proie au Jaradine, eh bien en fait Razaghet et les primalistes vont attaquer justement les bassins de l'essence que j'ai évoqués. Euh, je sais pas si on les voit les bassins de l'essence en contrebas ou, ou autre, mais ce qui est intéressant c'est que du coup, eh bien, la petite Razaghet, qui est pas toute petite, eh bien elle veut tout simplement jouer là-dessus et essayer de... Euh, de, enfin, de contrôler l'avenir du peuple draconique. J'avais justement dit dans la vidéo de libération de Razaghet est-ce que c'est un point du scénario qui ne reviendra pas du tout après, ce qui, ce qui est déjà arrivé malheureusement dans certaines cinématiques de World of Warcraft Eh bien non pas du tout, au contraire ça, ça ne fait que continuer l'idée que Razaghet veuille libérer le peuple draconique de l'influence des titans etc. ça se voit puisque là en gros elle veut récupérer les bassins de l'essence pour libérer les, les, les bébés dragonnés justement de l'emprise des titans donc ça c'est assez intéressant Et et le duel, et ça c'est un truc qui est très intéressant, le duel donc euh, directement entre Razaghet et Alexstrasza, n'ayant pas joué à la bêta, je n'avais pas, euh, pas parlé de ce sujet mais je suis obligé de l'aborder euh, dans la libération de Razaghet, avec Vanessa on en a parlé un petit peu, n'hésitez pas à le suivre d'ailleurs, euh, Twitter, il euh, y a son Twitter, son Twitch etc. Dans le, euh, et sur Youtube dans la description, euh, on a en fait eh bien Alexstrasza et Razaghet, donc une grosse rivalité qui s'instaure sur les rivages de l'éveil, ce que je n'avais pas vu, je le rappelle, mais un truc très intéressant, du coup, on voit euh, l'opposition entre les deux, Alexstrasza avait déjà parlé de Razaghet, comme quoi c'était la, la plus jeune, etc., des, des incarnations primordiales, mais en fait, un truc con, Alexstrasza, vous savez, c'est Asa, c'est la fin, le Straza, euh, Straze, c'est la fin des euh, noms de dragons rouges, et en fait, Raza, <rire> Raza. C'est le début. Donc le suffixe des dragons rouges, des dragons rouges d'ailleurs pour être exact, et le préfixe de guess, en fait, de razagess. C'est... Donc il y a vraiment une opposition, même dans le nom, en fait, entre les deux personnages. Et ce que j'aime beaucoup donc, avec, avec cette cinématique, bien sûr, c'est le, le contexte. On n'avait pas fait, on a eu beaucoup de plans très rapprochés de Razaguet, donc on n'avait pas eu l'occasion de voir le plumage, et le plumage est super bien détaillé. On avait vu, bien sûr, qu'elle a une espèce de tête de pingouin, d'ailleurs les, les, les, les devs ne s'en sont pas cachés dans le, dans dans le making-of de la, de la deuxième CGI que j'ai pas décrypté, mais elle a des dents, en fait, à l'intérieur de son bec, qui rappellent un petit peu les... Je suis pas sûr que ce soit vraiment des dents d'ailleurs, peut-être que certains vont m'en corriger, mais en gros elle a des espèces d'excroissances dans le bec, euh, et euh, en fait ils se sont calqués sur ce qu'ont certains pingouins, certains manchots, donc il euh, y a vraiment une inspiration pure des oiseaux. Au niveau de Razaget et ça se voit aussi au niveau du plumage avec ces espèces de, de proto-plumes et je le rappelle les oiseaux sont des dinosaures et pour remontrer encore le côté euh, T-Rex, le côté euh, vieux, le côté euh, vraiment euh, primaire des, des, des proto et bien du coup ils ont ils ont vraiment rajouté, bon, c'est un T-Rex avec des ailes hein, globalement hein, le euh, Razaget qui crache des éclairs. <rire> on avait un T-Rex du soleil avec, euh, euh, avec BFA, avec Battle for Azeroth et, et Rezan. Là maintenant on a un T-Rex avec des ailes, avec, euh, qui crache des éclairs. Donc c'est plutôt, euh, plutôt stylé. En tout cas les, les ailes sont vraiment très très très sympa je trouve. Euh, et là on a vraiment encore une fois l'opposition. On, on reconnaît là Alex Traza, assez diplomate, qui essaye de trouver un, un compromis avec Razaghet. Nous éviter une autre guerre. Il est encore temps. On a vraiment le nom, en fait, le, le, le, Alex Traza et Razaghet, euh, vraiment c'est l'opposition le, le, le, de style, l'opposition de méthode, on a vraiment tout qui les, qui les sépare, et, et bien sûr aussi le bannissement de Razaghet qui ne fait que, ne fait que creuser les différences, hein, bien sûr. Dans, dans ce qui est intéressant c'est que là on a aussi, euh, pour nous montrer encore la menace, bien sûr, un, un, une contre-plongée. Une contre-plongée en permanence où on met Razaghet sur, un, sur, un, sur une hauteur. Un conflit, entre, un combat entre les deux, je le rappelle, et Razaghet qui est posé en hauteur vis-à-vis d'Alex Dans les deux rapports, soit Alex Trasa regarde de haut Razaguet, enfin regarde vers le haut vers Razaghet, soit Razaghet regarde vers le bas Alex Trasa, Il y a encore ce rapport un petit peu de, de, de puissance qui est mis justement à l'échelle... Que l'incarné primordial face à un aspect, bah c'est probablement l'incarné primordial, l'incarnation primordiale qui mène. Et on rappelle d'ailleurs, j'y pense maintenant, mais les, le rivage de l'éveil... C'est vraiment l'endroit du vol rouge et euh, du vol noir, et n'oublions pas que Alex c'est elle qui a beaucoup parlé de Razaghet, c'est ce que je disais, Irion bien sûr, Irion aussi, qui est, euh, donc euh, j'aurais pu m'y attendre, mais Irion qui a justement en tant que fils de Deathwing, hein, fils de Nelsarion, le, le, le passé d'avoir banni justement aussi Razaghet hein, dans la vidéo d'héritage numéro 3 de Dragonflight, donc... C'est vrai que c'est logique qu'on voit énormément Razaghet dans la zone en fait Puisque son opposition avec Alex Trazza Et son opposition avec Kirion c'est tout à fait logique qui me volé. Alors J'aime beaucoup les, les phrases de Razaghet Encore une fois le personnage est super bien travaillé Le temps c'est toi qui me l'as volé Voilà le temps c'est toi qui me l'as volé euh, euh, En mode bah voilà Elle a vraiment la haine Razaghet contre euh, sa Sa jolière hein, globalement Il s'est passé des millénaires comme les, les seigneurs élémentaires à une époque par les titans. En final, c'est un, un niveau d'échelle qui est sensiblement le même. Mais les, euh, les forgés par les titans qui ont les gardiens qui ont flingué les seigneurs élémentaires, euh, finalement qui ont enfermé les seigneurs élémentaires, on a du coup les gardiens titans draconiques qui ont enfermé les euh, dragons élémentaires dans des prisons. C'est vrai qu'il y a aussi ce... Il y a aussi un petit peu ce bis repetita, ce, ce miroir, ce miroir qui est, qui est créé. ça qui rappelle ses idéaux de paix, etc. Tant de vies ont pourtant été donc la, la référence aux, aux, aux, aux guerres draconiques. A... J'aime beaucoup le fait que Razaguet, euh, j'aime beaucoup le fait que Razaghet, la, la, lui mette la tête dans, dans, la, dans, la, dans la boue. J'aime bien aussi le mot « édit », c'est con, mais l'édit des titans, c'est euh, très intéressant, ça fait comme si Razaghet... Là, on a encore une fois, je parlais des conflits politiques entre les proto enfin les, les, les proto-dragons, et euh, du coup, bah, les dragons des titans, euh, avec l'idée que c'est le même peuple qui a été divisé à cause d'une rivalité politique. Et, et le fait de dire un édit des titans, ça fait vraiment genre les gouvernants qui arrivent, qui disent « bon, à partir de demain c'est comme ça, et il y a une espèce de, de, de rébellion, une espèce de révolte, une espèce de révolution, mais bon, une révolution c'est une révolte qui fonctionne, donc euh, cette, cette, euh, cette idée justement que c'est vraiment une guerre civile et c'est avant tout une contrainte politique. S'il vous plaît, encore une fois, faites en sorte que ce ne se soit pas lié au Dieu très ancien. <rire> mais euh, c'est vachement intéressant. Parce qu'on est vraiment sur une guerre idéologique et pas sur une guerre en mode l'éthantique contre les méchants. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Parce qu'à la fin, on se dit, bah ouais, moi, l'Extraza, j'aime beaucoup ce perso. Ouais, mais elle a du sang sur les mains. Et à l'inverse, Razagat, ouais, ce personnage, il est quand même vachement méchant. Ouais, mais... <rire> et du coup, ça nous fait à un moment donné où, en fait, bah on peut apprécier les deux personnages et euh, il enfin, y a clairement quelque chose, il y a de la plus-value, il y a quelque chose de très intéressant. Voilà, et ce, que, ce qui marche, c'est que justement le discours de razaguette on le voit avec évidemment la mise en scène, avec l'œil d'Alex Traza qui, qui doute, hein, qui est dite. là on la voit qu'elle elle repense, vous savez, un truc c'est du, du, euh, du langage corporel, euh, je crois que, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est... Quand on, on, on regarde vers le haut, euh, justement, ou vers le bas, comme ça, on veut échapper euh, au, regard, euh, au regard adverse. Et en plus, il y a aussi l'idée de faire appel à son imaginaire. Enfin, faire appel à, pas son, à son passé, en fait. Faire appel à, à l'histoire de se remémorer des choses, en fait. Se remémorer des éléments. Et donc là, c'est ce qu'elle se fait. Et on sent aussi le doute, bien sûr, qui a envahi à Moi, il y a un autre point, parce que ça, je pense que beaucoup de monde l'ont vu. mais Enfin, beaucoup de monde l'a vu. Mais il y a un point que j'adore, et je pense que c'est volontaire, L'arrière, le background. Le background de Razaget et vous allez voir le background euh, d'Alexstraza. Quand Alexstraza on lui dit c'est toi qui as euh, suivi Lady des Titans, qui nous a bloqué, etc. Regardez ce qu'il y a en fond. Tout simplement Valdraken est derrière donc le fanal de Tyr. Donc littéralement tout ce que Alexstraza a bâti, la civilisation draconique, euh, on va dire, patronnée par les titans, et eh bien c'est ça. C'est derrière justement tout ce. Toute cette muraille qui a euh, enfermé Razaghet. Et je trouve ça très intéressant d'un point de vue... Euh, comment dire D'un point de vue montage, d'un point de vue construction. Sachant que juste après... Nous Et quand nous avons osé résister, nous Alors, c'est subtil. Attendez, c'est sur quel plan Sur quel plan C'était avant J'ai pas fait attention. Parce que sur un des plans, quand elle est posée, on voit des structures derrière. Voilà, c'est là, c'est là, c'est là. La structure qui est derrière, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement, en fait, les, euh, la citadelle d'Obsidienne, citadelle d'Obsidienne qui est le cœur de la, du vol noir, et, et du coup, il y a le vol noir qui est derrière. Euh, c'est aussi ce qui me fait un petit peu peur, puisque euh, cet endroit est très, très, très, très, très inspiré. Du Mont Ijal, du Mont Ijal avec euh, la citadelle de Ragnaros, euh, la nature, euh, avec euh, donc les, les verdures, etc., les, euh, les personnes qui s'occupent de la vie des esprits etc face enfin euh, de, de la vie face à face euh, au feu face aux au destructeurs du feu face aux élémentaires de feu et vous retrouvez exactement ça euh, sachant que la structure rappelle énormément justement euh, les terres de feu enfin l'entrée vers les terres de feu et la citadelle de Ragnaros il y a vraiment une, cette, cette, ce gros côté Mordor qui est mise et si vous pensez que c'est pas le côté Mordor je vous rappelle la vidéo sur Cataclysme ils en ont même ils en ont pas honte hein, de se cacher de ça euh, donc on a vraiment encore une fois le côté l'opposition titan, l'opposition euh, l'opposition euh, élémentaire, même si effectivement il y a aussi du coup comme c'est le cœur de la civilisation, euh, vol noir dragon. N'oublions pas que les dragons c'est ceux qui ont rejoint les, dieux, les dragons noirs, c'est ceux qui ont rejoint les, les dieux très anciens et les seigneurs élémentaires se sont battus. Euh, il fut un temps pour les dieux très anciens, c'est ce qui me fait peur aussi, <rire> mais nous verrons, mais nous verrons. Et c'est clairement volontaire, je sais que certains des fois se disent ouais vous surinterprétez de ouf et tout à quel moment tu, tu choisis ça en fond d'écran il y a quand même, des, y a quand même une, toute une équipe de personnes qui sont à l'origine de ces cinématiques qui sont vraiment superbes d'ailleurs je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de cinématiques je vais en parler d'une cinématique d'ailleurs qui arrive après mais qui est cinématique avec le moteur in-game ils ont fait un gros travail là-dessus, hein. je gueulais beaucoup sur les cinématiques qui incluaient le joueur à Shadowlands ils ont bien amélioré le rendu comme à la fin de Shadowlands, ils ont bien amélioré le rendu euh, de, de, de celle de Dragonflight et d'ailleurs cinématique d'après il n'y a pas le joueur et euh, l'interaction entre Alexstrasza et Erion est incroyable mais j'en parlerai après donc voilà, le conflit entre les deux, encore une fois le rapport d'échelle, la, me, la, la menace euh, énorme, et vous voyez, par exemple le plan ici d'un point de vue cinématographique, soit c'est n'importe quoi, soit il est volontaire, euh, vous avez, enfin euh, je veux dire le cadre normalement devrait être comme ça en fait, hop, vous avez votre cadre il s'arrête là, Donc, quel est l'intérêt de d'avoir de, de, euh, pratiquement la moitié du plan où il n'y a rien en fait, ici et surtout ici c'est rappeler que c'est l'opposition de style et que c'est toutes ces terres qui vont, euh, et le monde entier qui va euh, dépendre de cet affrontement en fait, tout en ayant le ralenti que cinématographique en mode regardez comment c'est stylé, on est trop fier, hein, et logique, hein, c'est vraiment magnifique. Et la menace qui vient du haut, encore une fois, par rapport aux défenseurs qui vient qui se jettent depuis le bas, l'avantage est clairement en faveur de Razaget. Encore une fois les proto-plumes là de. Les espèces de plumes euh, incroyables hein, de la part de, de Razaget. Et il euh, y a vraiment un très beau conflit. Je ne vais pas aller sur le truc. Euh, le souffle de flamme, euh, le souffle de feu d'Alexstrasza est magnifique. Bon, voilà, bah bagarre, bagarre, bagarre. Je ne vais pas perdre de trop de temps là-dessus. L'utilisation. Alors, je m'attendais à ce qu'elle fasse un souffle d'éclair un petit peu. Elle ne l'a pas fait. Il euh, y a eu une morsure d'éclair, on l'a vu. Mais finalement, l'énorme foudroiement qu'elle va envoyer, ce qui paralyse également Alexstrasza qui, qui ne peut que chuter. Heureusement, il y, y a un peu d'eau en bas. Et euh, encore une fois, l'intervention d'Irion qui cette fois-ci euh, met un coup d'arrêt, ce qu'il n'avait pas pu faire lors de la libération de Razaghet. Là il arrive et il peut attaquer par derrière, profiter de sa, sa petite taille pour ne pas être détecté et arrêter euh, Razaghet en cours. Razaghet qui est, à, est sur le point de tuer Alexstrasza, en même temps elle est dans la bagarre, tout ça, tout ça, elle est sur le point de.. Elle veut mettre fin à, à la vie d'Alexstrasza. Et l'intervention d'Irion va la, un peu la, la raisonner, j'ai envie de dire. Oh, ce petit oh. Et ce qui est intéressant, c'est que contre Alex Razard, on, on disait que justement, la, la motivation et la politique de, de Razaghet, c'est vraiment de vouloir changer les draconnets, etc. Mais elle a une haine pour ses geôliers, ce qu'on peut euh, comprendre, 20 000 ans d'enfermement. De, euh, Mais du coup, elle veut quand même vraiment. Euh, sauver, enfin elle tue des draconides, mais elle veut sauver les dragons, elle veut vraiment sauver les œufs, etc. Il n'y a pas l'idée de détruire les œufs, de tout casser, etc. Il y a vraiment l'idée de. Elle veut récupérer les œufs et juste leur enlever le truc des titans. Donc elle, elle, euh, elle joint, on va dire, la parole aux actes, euh, la petite Razagat. Mais quand même, euh, les aspects, il n'y a pas de pardon hein, pour le coup, elle veut tuer Alexstrasza. Et finalement, l'intervention d'Irion la raisonne un petit peu, lui dit. Alors finalement, elle veut pas tuer Irion non plus tu as choisi le mauvais camp alors le tu as choisi le mauvais camp moi me faire à la fois bah, c'est logique hein, irion défend l'aspect contre l'incarnation primordiale mais j'ai encore une fois très peur en mode tu as choisi le mauvais camp un titan versus dieu très ancien j'espère pas j'espère pas dévoilé, la... encore une fois l'idée de vouloir euh, de vouloir parler à irion l'idée de vouloir raisonner irion de ramener Irion de son côté France qui nous a été infligée D'être oublié. Donc, euh, l'insulte est oubliée. Et ça, c'est intéressant. Au début, elle voulait la tuer, mais finalement, elle se dit, ce sera encore plus drôle, ça sera encore plus intéressant. Après, je dis, elle, potentiellement, elle veut peut-être pas la tuer depuis le début. Moi, j'ai l'impression qu'elle change d'avis, mais en soi, euh, peut-être qu'elle voulait, elle voulait pas la tuer au départ, mais juste la, gravement la blesser. Mais au final, ce qui est sûr, et c'est là où on voit qu'elle elle a énormément la haine, elle a une rage incroyable, puisque <rire> elle veut faire en sorte que Alex Trasa assiste à la destruction de toute la civilisation draconide. Ça fait écho à ce que je vous disais, le fond d'Alextraza derrière où on voit ce qu'elle a bâti, tout ce qu'elle a bâti, tout ce qu'elle a construit. Et donc, qui nous a été voilà, elle veut se venger de tout ça et elle va détruire tout ce qui est associé au côté dragon des titans pour justement libérer le peuple draconide. C'est euh, enfin draconien ou draconide, ce qui est intéressant. Qu connaîtra-t-elle le sort et donc c'est aussi l'ouverture vers le donjon, alors c'est dans le pexing, c'est qu'au milieu du pexing au final, Mais euh, donc une cinématique au milieu du pexing, moi je ne m'y attendais pas, mais euh, on est à 2 chapitres sur 4 à peu près à cet endroit là, et euh, là on voit un petit peu les bâtiments qui mènent justement au bassin de l'essence, euh, et euh, le, les bassins de l'essence du coup c'est l'un des donjons en fait, un hein, des donjons qui, qui aura dans la rotation mode mythique saison 1 d'ailleurs. Mais euh, petite anecdote. Mais du coup, en fait, eh bien, on va voir justement les autres primalistes, et notamment un des drakes primordiales, des primordiaux plutôt, qu'on a vu dans le Pexing, qui justement essaye de récupérer les dragons, les œufs des dragons rouges pour les détitaniser dé et juste les élémentariser. Pour le coup, c'est vraiment. Euh, ils veulent faire naître des dragons élémentaires et pas des dragons titans. Donc c'est assez intéressant encore une fois de voir que c'est pas juste du... C'est pas de let's c'est pas des paroles en l'air comme ça, comme certains, ont pu... certains personnages de Warcraft ont pu faire de grands discours et pas du tout dans les actes. <rire> Pardon. Euh, et donc euh, c'est assez intéressant de voir que Razaguet fait vraiment ça. Et en fait ce... cette cinématique est en parallèle du donjon, puisque pendant qu'Alex se bat avec Razaguet, le donjon est en cours. Et nous d'ailleurs on va directement faire le donjon juste après pour sauver un petit peu ce qui est en train de se passer. Euh et vu qu'on est le joueur etc, et bien on bloque évidemment les primalistes dans le donjon, hein, pas de spoiler euh, ce qui est intéressant c'est par contre juste après cette cinématique qui est waouh incroyable alors que la zone n'est même pas terminée, encore une fois il y a peut-être une cinématique de fin de zone, nous verrons euh, mais euh, j'ai pas encore fini le pack des de, de, de, de, de l'éveil de mais ce qui est très intéressant c'est que du coup nous avons une discussion entre Irion et Alexstraza. et Alex, Raza, et, euh, Alex dit bah nous devons euh, nous devons nous rassembler et protéger les bassins de l'essence, Razaghet est toujours là elle va, vouloir, euh, prendre, elle va vouloir mettre la main sur les œufs on le sait, nous devons rester groupés pour se, pour protéger les bassins de l'essence. Et rien fait, euh, vous êtes mignon, euh, enfin oui, tu as raison Alex Raza, mais le problème, c'est que vous avez vu où elle est, où est que sont ses bas, c'est pour ça l'importance de l'arrière vis-à-vis de, vis -vis de, de Razagat. Il y a les, la citadelle d'Obsidienne, ou les citadelles d'Obsidienne, je crois que c'est la citadelle d'Obsidienne. La citadelle d'Obsidienne, et donc c'est le vol noir, c'est le cœur du vol noir. Moi, je, ma place est là-bas, je dois y aller, je dois, je dois voir ce qui se passe à la citadelle de l'Obsidienne. Donc, euh, je, ne pas, je ne peux pas rester. Donc, euh, elle dit, il dit, il dit, et rien, j'ai besoin de tes dragons rouges, je viens m'aider euh, pour libérer la citadelle d'Obsidienne. Et Alex Raza dit, bah non, si on libère la citadelle d'Obsidienne, on laisse les bassins de l'essence sans défense, et du coup, eh bien c'est l'avenir des dragons qui qui pourrait, être, euh, qui pourrait être compromis. Et il y a aussi cette petite pique qu'Alexstrasza balance à Irion en mode Je ne comprends pas, euh, tu, devrais, euh, tu devrais le savoir que euh, euh, des, dragons sans, des, des œufs de dragon sans défense peut être un problème. Fait écho à la, aux quêtes de Cataclysme, où d'ailleurs c'est un dragon rouge qui a veillé sur l'œuf d'Irion pour le, le sauver. Donc il y a cette petite pique, finalement, Irion euh, repart et il y a un petit côté un peu. Euh, il y a vraiment un côté très sanguin, bien sûr, d'Irion à ce moment-là. Je m'attendais à avoir un écho à Deathwing, mais rien n'est rien dit, parce que quand on a lu la nouvelle, il y aura la vidéo de la nouvelle sur le YouTube. C'est vrai qu'il y a vraiment ce parallèle Irion-Deathwing qui est vraiment à fond, fond, fond, fond, fond. Donc je m'attendais à ce que qu'Alexra dise quand tu es aussi... Euh quand tu es aussi sanguin et aussi réfléchi tu me rappelles tu me rappelles ton père ou un truc comme ça et pas du tout pas du tout il n'y a pas eu de mention à ce niveau là mais euh, du coup c'est assez intéressant parce que là il y a vraiment il y avait l'union des dragons en fait à ce moment là irion qui aide Alexandra, tout ça tout ça et juste après en fait ça se split en deux et généralement, on va pas se mentir, mais souvent dans World of Warcraft, c'est euh, nous devons nous unir contre la menace, euh, tout le monde main dans la main, on y va, on y va. Et du coup, en fait, au début, généralement, tu es désuni et petit à petit, en avançant dans les quêtes, tu tu... enfin, il y a cette union contre la menace. Donc, je m'attendais un petit peu à ça, ce qui n'est pas spécialement déconnant. Et au final, au contraire, ils arrivent unis. Et ils se split un petit peu, ils se sépare euh, pendant le pex, ce qui est assez rare au final <rire> dans World of Warcraft. Donc je suis agréablement surpris. Et, et le travail sur les personnages, il n'y a pas genre Irion c'est un gros con, Alex c'est une grosse con, Les deux ont raison en fait et on comprend les deux points de vue. Waouh <rire> De la subtilité, de, du, du, du développement de personnages... Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Waouh <rire> C'est incroyable. Et euh, d'ailleurs, j'en profite, mais dans cette zone, au niveau des bassins de l'essence, euh, là, ça n'a rien à voir. Mais faites la quête de Veritistras. Si vous aimez l'ambiance, si vous aimez l'histoire, faites la quête de Veritistras. Elle est incroyable. Euh, J'étais en stream, donc j'ai essayé de me retenir, mais il y a des petites larmes qui, qui me sont euh, qui sont sorties. Vraiment, waouh, incroyable. Euh, donc euh, non, pour le, cette cinématique, est vraiment très très intéressante. Voilà, je je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas fini le pex, donc je reste toujours. En no spoil et vraiment la tête dedans. On verra. Peut-être qu'il y aura des points de cette thématique qui se parleront encore plus quand j'aurai fini Rivage de l'éveil. À ce moment-là, je les mettrai en commentaire. Euh... Mais en attendant, je pense pas non plus... Enfin, elle est vachement intéressante, mais c'est pas non plus euh, la cinématique qui révolutionne tout. Euh, elle continue, et c'est très bien, elle continue d'aller vers les, les portes qui ont été ouvertes par le passé. Donc c'est très bien. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me donner euh, vos impressions. N'oubliez pas, euh, on se fait tout le pexing, etc. en live euh, sur twitch.tv malgagnir. Voilà, plein de bisous J'arrête de parler, désolé. Et à bientôt Oui, bonjour C'est Ragnaros qui vous parle non, parce que je veux intenter une action en justice. Non, parce que votre citadelle d'obsidienne, là, où c'est mon bastion des terres de feu, euh, quelqu'un a demandé les droits Et est-ce que je vais apparaître dans cette extension Quelles sont mes motivations sur cette extension J'aimerais bien le savoir. Allez, bisous